C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite, juste là, au-dessus du logo ROCK, sur l'overlay. Les amis, n'hésitez pas, cliquer dessus. Je vous disais, les amis, oh une petite sculpture de Cléopâtre, ça fait plaisir en ouvrant les coffres. Je vous le disais, les amis, donc, on a les nouveaux events qui sont là, mais... Alors là, tout le monde ne les a pas encore. Je vous rappelle, Lilith nous avait dit, ils seront du 4 au 7 avril. Hein. On remarque que sur beaucoup de serveurs, ils ne sont pas encore là. On a la fin du... Il est fini d'ailleurs, le plus des... Que... que des gemmes. Hein. Là, c'est parce que la vidéo est enregistrée avec un tout petit peu d'avance. Mais il est fini et vous allez peut-être avoir enfin le... Enfin, il est fini. Non, non, non, il reste, il reste, je vous dis de bêtises, il reste quelques heures avant euh, la fin du, euh, du plus que des gemmes. Hein. 12 heures, puisque même qu'on vous verra la vidéo ce soir, il restera encore 4 ou 5 heures, 6 heures. Il restera 6 heures dessus et donc on a le la bonne santé du lapin euh, qui est annoncé. Alors là, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous sont toujours pas sortis sur mon serveur comme sur plein d'autres hein, et ils nous montrent les nouvelles célébrations qu'on peut récupérer, enfin les nouvelles célébrations, les nouveaux skins alors, les nouveaux skins, hein, qu'est-ce qu'ils valent Le célébration de parc permanent, si vous l'avez pas encore hein. santé des archers, plus 5, attaque de cavalerie, moins 5, très bon skin, très bon bonus pour un skin épique, c'est très bien celui-là, attaque des archers, plus 5 attaque de l'infanterie, moins 5, donc le second il est éclaté, alors je parle pas du design hein. alors, ici ça veut bien venir, voilà je parle pas du design, je parle vraiment des bonus et le dernier, le meilleur, en Design hein, de très loin, défense des archers moins 5, attaque de cavalerie moins 5. Moi, personnellement, alors en skin, je préfère la lanterne porte-bonheur, hein, mais en skill, je préfère évidemment célébration de Pâques. Hein, santé des archers, c'est la vie, la santé, les amis, donc c'est énorme. C'est le meilleur des attributs. Et vous pourriez vous dire, bah tiens, c'est bizarre, on n'a pas d'autres event de Pâques, et eh bien oui, ils vont popper dès demain, mais pourtant. Pourtant, pourtant, si je switch de compte et que je vais sur mon compte sur le serveur 1002, s'il veut bien y aller, hein, vous allez le voir, sur le 1002, comme d'habitude, ils ont les skins, les skins, les events. Hein. Un tout petit peu en avance, alors ne me demandez pas pourquoi, hein. déjà ils ont euh, le, euh, le bundle sélectionné, là, Pour là, je ne sais pas ce que c'est ce petit icône, on peut acheter euh, des petits euh, tirages d'équipe, on va le voir après, je vais y revenir après, en tout cas, il nous pousse à la dépense comme d'habitude, hein, vous allez le voir, on va d'abord sur bonne santé du lapin que vous aurez demain, la bonne santé du lapin, là pour le coup c'est du très lourd c'est l'event hein, qui nous permet enfin on l'a que tous les trois mois, ça donc faut en profiter. Pour 7000 gemmes de débloquer une seconde file et pour 11 balles, 99, autant dire 12 balles. Là, mais franchement, 12 balles, les, les mecs, ils abusent sur Apple et iOS. Hein. Euh, D'ailleurs, dites-moi sur Android si c'est la même somme. Dites-le-moi en commentaire car euh, il s'avère que euh, sur Call of Dragons, hein, les sommes sont pareilles sur Android et sur iPhone. Ce qui est surprenant, sur PC, c'est bien moins cher. C'est 9,99 sur PC, on économise déjà de balles et c'est pas négligeable donc Évidemment, c'est toujours aussi rentable. Vérifions s'ils n'ont pas modifié la seconde file. On a 500 gemmes, plus 500 gemmes, 1000 gemmes, 1000 gemmes, 1500, 2500. On est à 2500, 2500, 3000, 4000. On est à 4000 à présent. 5000, 6000, 7000. On a toujours le remboursement intégral des 7000 gemmes. Et en plus, donc, on va prendre 15, 10, ça fait 25, 25 sculptures. 25 et 5, ça fait 30. On va prendre 30 petites sculptures en or, plus 5, on va prendre 35 sculptures en or. Pour 7000 gemmes, au final, 0, car elles sont remboursées. Hein. On récupère gratuitement, juste du temps de jeu, 35 sculptures. Mais il n'y a pas plus rentable que ça, ça n'existe pas. Celui qui me dit en commentaire qu'il y a plus rentable, c'est un menteur. Et. La troisième file, celle à 12 balles. Alors déjà, pour 12 balles, est-ce qu'on a des gemmes ou des sculptures en or Évidemment, non. Pour 12 balles, vous avez des poignées de main. Et je suis étonné qu'ils ne nous ont pas mis un truc éclaté d'attirer. Donc pour 12 balles, on a quoi On a des points VIP, on a 500 points VIP, on a 1000 points VIP, on a 1500 points VIP, on a, on a 1500 et c'est tout. 1500 points VIP, des clés et surtout des œufs. Donc au final... Au final, à quoi sert cette file à 12 balles elle Sert juste pour ceux qui ont de l'argent, mais pas de temps, donc ils pourront récupérer comme ça des œufs pains, des œufs pains plutôt. Et je vous le rappelle, hein, les derniers levels ont été augmentés dès si je dis pas de bêtises. Hein, le niveau 23, il va vous falloir 320 œufs, donc le 23, 24 et 25, 320 œufs. Alors qu'avant, on était qu'à 240, 240 et 320. Donc, ça, c'est une belle carotte, Made in Lilith. Franchement, en tout cas, la deuxième à 7000 je vous conseille d'y aller celle à 12 balles je vous déconseille fortement d'y aller et pour ceux qui n'ont pas le temps mais qui ont de l'argent on peut avoir le bundle alors je le cherche au milieu dans la masse si il est sorti alors, parce que comme ça compte que je joue jamais j'ai plein de bundles qui servent à rien non lilith ne nous a pas pas encore, ouais, je suis pas sur les bundles, les bundles sont là. Ah bah, non, non, je suis pas sur les bundles, les bundles sont là, voilà, j'allais dire, il est pas encore sorti. Mais si, on a le délice de pack hein, pour 6 balles, encore une fois, hein, 5 balles sur euh, PC ou sur Android, qui va vous donner un ticket, parchemin impérial, un parchemin impérial richement orné pour le tirage d'équipe de la série de print printemps. Est-ce que à 6 balles, c'est rentable ce qu'il donne je suis désolé hein, pour ceux qui ont trop d'argent et qui vont me dire que je dis n'importe quoi. Mais non, à 6 balles, c'est pas du tout rentable. N'achetez pas ce pack. Je le redis, n'achetez pas ce pack. Cadeau de pack, on a aussi le pack qui lui est celui saisonnier. Est-ce qu'il est rentable Il n'est rentable que si vous êtes en galère pour monter les niveaux. Sinon, il ne l'est pas. En revanche, il y a comme d'habitude... La récompense de recharge, vérifiez en lot de valeur. En lot de valeur, on a aussi festin mobile hein, qui va donner un parchemin impérial. C'est pas rentable non plus, c'est des voleurs. La récompense de recharge, là, c'est rentable. Donc, si vous devez absolument acheter des bundles, par exemple, dans les bundles rentables, il y a celui de l'approvisionnement 30 jours en gemmes. Celui-là, c'est rentable. Vous l'achetez. Il y a des offres journalières que vous pouvez acheter. Peut-être que vous avez la flemme de tout farmer et vous allez vouloir acheter le cadeau de pack. Eh bien, vous aurez le bonus de récompense de recharge avec 10 sculptures, 20 sculptures, 30 sculptures. Si vous allez au bout, c'est environ 70 balles. 70 balles, 30 sculptures. De l'autre côté, hein, pour 7000 gemmes, enfin même pour 0 j'aime j'ai 35 sculptures donc évidemment c'est une carotte mais mais c'est une moindre carotte que lorsqu'il n'y a pas la récompense de recharge si vous devez faire des achats hein, c'est maintenant qu'il faut le faire pour avoir ces bonus de récompense. Revenons-en à présent à cet event qui est ici et dont on a l'icône, un tirage d'équipe. Qu'est-ce que c'est que ce tirage d'équipe pour ceux qui débarquent C'est simple, former une équipe d'au moins deux gouverneurs par invitation ou matchmaking pour participer à cet événement. Dépensez, vous pouvez le faire avec votre farm, hein, si vous n'avez pas d'amis, vous serez très bien. Dépensez un parchemin impérial pour obtenir deux cartes. Un parchemin, deux cartes, c'est simple la règle. Vous pouvez choisir combien de parchemins impériaux dépenser à chaque tour. Oui, tu peux choisir combien d'argent tu vas mettre dans le jeu et donner à Lilith. Quand votre équipe a dépensé un total de 5 parchemins impériaux, vous pouvez commencer. Donc c'est simple, à deux, il en faut 5 de parchemins. S'il n'y en a pas 5 ça ne commence pas à chaque tour a lieu un tirage parmi 10 cartes chaque gouverneur choisit une carte une fois que tous les gouverneurs ont choisi leurs cartes les cartes non sélectionnées sont assignées aléatoirement en fonction du nombre de parchemins impériaux dépensés par chaque gouverneur autrement dit quand vous mettez deux, un parchemin vous avez deux cartes vous en aurez pas plus donc si vous en mettez deux vous en avez quatre trois six oui je suis fort en multiplication Point 4, les gouverneurs doivent dépenser des parchemins impériaux pour lancer le process de matchmaking, blablabla. Bla bla. Point 5, l'équipe recevra au moins une sculpture de commandant légendaire ou un commandant légendaire à chaque tour. Donc... Quand vous faites le petit calcul, peut-être vaut mieux être que 2 euh, parfois. C'est peut-être plus rentable. En fait, c'est une question de chance, comme à chaque fois. Les mêmes... Alors, ils le disent. Les gouverneurs de différents royaumes ont accès à des sculptures de commandants différents en fonction de l'état de leur royaume pendant le processus de matchmaking. Mais les mêmes probabilités s'appliquent à tous. Au terme de l'événement, tous les parchemins impériaux non utilisés sont récupérés sous forme de 500 gemmes en rapport à 1. Et vous le voyez, je n'ai pas la probabilité en dessous. C'est normal que je ne l'ai pas. Alors déjà, l'étiquette, c'est simple. Je peux les acheter, c'est 500, ça coûte une blinde, j'en mets un pour le fun. Sinon, je peux l'acheter avec des listes de pack, qui est un bundle, et Festin Mobile, qui est un bundle. Donc en gros, si vous voulez des petits tickets de tirage d'équipe, hein, bah, c'est très bien, il n'y a pas de choix. Il faut lâcher euh, des gemmes ou euh, lâcher de la thune. Magnifique système de Lilith, on vous remercie. Hein. Merci beaucoup, est-ce que j'ai un peu plus de gemmes Moi, ouais, je pourrais presque en payer un deuxième. Regardez, je pourrais en mettre un deuxième. Et vous voyez, le compteur est revenu à 10%. Et hey, c'est quoi ce petit bug Vous avez vu Là, je suis à 9. Eh, hey on a découvert un petit bug, euh, les amis. Est-ce que j'ai des gemmes à ramasser On va pouvoir tester, regardez. On a un petit bug qui est magnifique. Si vous avez des gemmes et que vous ne le connaissiez pas, tu viens de le découvrir en live. Regardez, le compteur qui est ici n'a pas l'air de... Eh, c'est remonté à 10. Non, mais franchement, donc, c'est pas lié à ça. Hein. Le compteur, il, il est un petit peu fatigué, euh, du coup, regardez. J'en rachète... Je vais, je, je ressors, je retourne. Il est remonté à 10. Je crois qu'actuellement, au moment où je recorde, hein, il y a un petit bug des familles sur le compteur. Est-ce que le compteur de l'autre côté, ici, il est aussi bugué Le compteur ici n'est pas bugué. Il est bien à 7 sur 10. Mais en revanche, le compteur ici, il est totalement bugué. Alors, il me laisse pas y retourner. On va passer par là. On va passer par Select Bastion. On y est, voilà. Est-ce que Et là, il est revenu à 7 je pense qu'il y a un moyen. Là, il y a eu un petit, euh, un petit moment de flottement euh, du côté de chez, euh, de chez Lily. Du coup, il faut que. Je suis dans une équipe différente. J'ai ré-sélectionné. Je choisis les commandants que je veux en fonction de mon royaume. Hein. Vous ne pouvez pas sélectionner les commandants que vous ne possédez pas. La carotte, hein. elle est évidemment là, donc je suis obligé de prendre des commandants qui sont totalement éclatés. On va prendre Med et on va prendre, franchement, allez non, on va prendre plutôt lui, vas-y. Euh, donc on confirme et euh, du coup, si je retourne sur les règles de l'event, là cette fois, j'aurai les probabilités en fonction de qui j'ai sélectionné et on le voit, les probabilités sont pour tous les mêmes comme il le disait, et on retourne donc hop, dans l'event hein, pour aller voir, et je mets sélectionné. je lui dis, allez tu me mets trois tickets, j'ai le droit d'en mettre 5 maximum et j'attends, cet event là, on le connaît évidemment je clique sur match évidemment avant d'attendre, cet event là, évidemment on le puisque puisqu'il est déjà sorti, déjà quand il est sorti, je vous ai dit que c'était un event de voleur, l'avantage c'est que si vous claquez pas tout, et hein, eh bien vous récupérez évidemment en raison de 1 euh, parchemin pour 500 gemmes, c'est des rats euh, les autres, hein, ils veulent pas mettre de parchemin ou quoi, parce que là ils sont deux on en a trois on devrait être euh, forcément à 5, moi j'ai utilisé tout ce que j'avais, parchemin impériaux utilisé 8 sur 10, ah il faut monter à 10, du coup j'en aurais même dû euh, en acheter, c'est moi peut-être le plus rat, 3, 3, non il y en a un qui a mis que 2 ouh, on est tendu, si ça se trouve il y en a un il en a mis qu'un, euh, peut-être, du coup là j'ai l'assurance d'avoir six cartes euh, normalement avec mes 3 ou six cartes ou 3 cartes non, non normalement c'est six cartes et on attend et c'est là que c'est relou est ce que au niveau de la fenêtre de chat ouais je pourrais inviter euh, des gens dans la mesure où on est sur un event Pay to win, forcément. Il euh, y a moins de joueurs qui sont susceptibles de nous rejoindre et surtout moins de free players. Donc c'est exactement l'inverse de ces roli. Donc on est obligé d'attendre. Ah ouais, en plus on a le petit. Eh, je suis éclaté parce qu'on a le petit icône en bas. Regardez, on le voit. Le deuxième, il a mis euh, 4 parchemins. Le troisième en a mis qu'un. Du coup, j'ai envie d'en racheter, annuler et euh, en mettre plus. On va jamais y arriver à mon avis. Hein. Temps d'attente, ça fait déjà 1 minute 30 qu'on attend. Ça aussi, c'est la raison pour laquelle je trouve que cet event... j'ai pas cliqué sur le point d'interrogation. Ah bah on avait les probabilités ici. Euh, c'est pour ça que je trouve aussi que cet event est totalement éclaté. Car, nous, euh, nous faire attendre, et eh bien voilà, et on doit encore attendre d'en avoir 10, hein, parce que le mec qui vient d'arriver, en a mis qu'une. Nous faire attendre pour des events où on vient de lâcher des gemmes, c'est un petit peu relou. Regardez en attendant, un truc que je viens de remarquer en cliquant dessus, ah bah, j'aurai même pas le temps de vous montrer, c'est la probabilité des sculptures, de la sculpture générique, hein, qui est différente euh, des sculptures qu'on a choisies, qui est inférieure. Alors je choisis des cartes, vas-y, moi je choisis celle-là, elle est pas mal, je on doit tous choisir euh, à tour de rôle, on peut en choisir... Euh, qu'une malgré mes trois parchemins où on doit attendre comment ça, on en choisit qu'une et les autres sont attribués, c'est ce qui est écrit faut que je me rappelle des règles que je lis et les autres sont attribués aléatoirement du coup, ouh, ouh, ben regardez Jimmy la chance, et évidemment c'est sur un compte où j'en ai rien à foutre, ils ont d'autant plus et en plus j'ai le commandant entier, j'ai 10 mètres 2 donc autant dire un truc qui sert à que dalle, et l'autre aussi alors l'autre il est une Fski, mais laissez tomber quoi, là c'est un tirage de quoi foutre le Somme bien le somme aux autres et même moi moi j'ai les deux autres cartes franchement ça ne me servait à rien du tout et lui il a l'assurance non, bon, moi, j'ai eu 10 sculptures de mètre hein. J'ai pas me Encore un Nevsky Bah, putain, là, Nevsky il sort bien, bien. Voilà pour ces events euh, saisonniers, les amis. On est tranquille, on va retourner. Ah non, j'ai un deuxième tour de sélection. Je vais dire, on va retourner, mais non, je peux pas sortir un petit peu. Là, j'avais oublié qu'il y avait autant de tours, euh, qu'il y avait deux tours, euh, vu le nombre qu'on était. Allez, donne-moi une carte, donne-moi un truc, voilà. Tu me donnes un accélérateur et euh, tout le monde est content. Est-ce qu'il y, y a une deuxième tournée Il y a une deuxième tournée. Et, et... Là, regardez j'aurais jamais autant de chance sur mon compte principal une sculpture générique et deux étoiles hein. comme d'habitude c'est éclaté franchement là je vais pas me plaindre hein. j'ai eu vraiment de la chance au tirage c'est dommage que ça soit sur un compte en carton qui ne sert à rien juste à vous montrer ce qui se passe avec les nouveaux events sur le 1002 les amis rapidement un petit tour hein, des kvk en cours au niveau des kvk saison 2 ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé puisque les autres KVK trustent toute la place avec les méga KVK mais en saison 2 hein, on a quelques KVK qui sont notamment fermés pour le moment mais qui vont commencer le S2-11-19 par exemple avec trois royaumes impérium, c'est un KVK qu'on va suivre parce qu'à mon avis il a du potentiel, les autres KVK sont plutôt plus équilibrés sauf le S2-11-14 aussi avec trois impérium mais on prendra le temps d'aller les voir, de faire un tour dessus quand ils vont avoir euh, comment enfin non le S 11 14 pardon il est fini. J'ai cru que j'étais que avec les fermés, c'est euh, vraiment le celui qui a à venir, c'est le S 2 11 19, c'est celui-là. Qu'on va suivre les amis dès qu'il va avoir commencé. Pour le moment, c'est plutôt calme. Évidemment, ils sont en pré-KVK. Au niveau des autres gros KVK hein, en saison de conquête, hein, on a toujours évidemment l'attente du siège d'Orléans qui vient tout juste de débuter. On ira en parler Évidemment, beaucoup, beaucoup plus longuement et on attend de voir contre qui va tomber le 12,54 parce qu'à mon avis, il y a moyen d'avoir du très, très lourd.